Bonsoir, c'est Ego. Aujourd'hui nous sommes sur Falout 4. Bon, pensons à quel chargement, moi j'ai le temps de manger mon petit goûter. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors. <rire> oui, confirmez le passage. Je suis moche, mais je suis un héros. Eh hey, regardez, il y a mon bébé. Putain mais on dirait oh. un, un, une poupée, une poupée putain la gueule. Bon bah moi je vais faire comme tout euh, personne au ça. Putain, heureusement que j'ai un robot Tu hein. peux aller ouvrir Oh la vache. Sans doute ce représentant pasteur. Bonjour. Société Voltec. Voltec Qu'est-ce que vous faites déjà <rire> Une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Il y a cette place. <rire> Je sens le gros bâtard. Il y a cette place. <rire> Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. Oh non euh, Je veux pas quitter Monsieur Robot <rire> <rire> Dites-moi en plus, sarcastique. Pour <rire> sent euh, qu'il euh, y a machin les qui rafles rafles parle. Euh, J'ouvre mes petits au chocolat là. Un Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Bon, du coup, je vais dire oui. Hein. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Oula. <rire> Moi, je connais rien. Alors, je m'appelle. Non, ouais, ça va être trop facile. On va s'appeler. Non, non, ce serait trop facile. Ou alors, on va s'appeler... Parfait. Ouais, la force, c'est nul, alors bon. <rire> les forces, c'est pour les puder. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Euh... Ouais, t'inquiète gueule... <rire> encore. J'ai entendu quoi de Allez, allez. Eh oh, c'est bon, hein Je suis pas un esclave non plus. Euh... Chéri, t'inquiète pas, suis-moi, suis-moi, suis-moi. <rire> allez, viens, chéri. Bon, alors, nous sommes avec des vieux, des dames. Moi aussi. Waouh voilà, ça c'est quand je sors une punchline de Dark réaction. Oh putain mais.. Cap-toi, cap-toi Je pose ma manette, je veux manger mes Lulu et.. Il vibre l'autre. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes de chance. Ah, Vic va nous voler notre bébé, c'est ça Ah, j'ai les fourmis des pieds, putain. Putain, je savais que c'était Vic euh, derrière tout ça. Il a fait une vidéo sur Flowout et euh, il a pas eu de succès, du coup il se venge sur moi. Waouh waouh wow. Oh la manette qui t'éconne quoi à chaque fois. Un vrai plaisir. Et hey, toi Putain, il va me défoncer. Reculer. <rire> bon bah moi j'ai terminé hein. Oh putain, j'ai pas vu le nez par contre! Culé, culé, Putain! Ah! ah J'aime bien les manettes qui euh, pètent un câble à chaque fois! Oh putain de merde! Enculé de manette! Ah, la survie, ça sera pas pour moi! Je me pas fort. Ah. Ouh la vache! Paf! Paf! Oh putain, il se ramène! Il se ramène! Euh. Abcété! Ouais shot Putain Alors, je pense que je commence avec 100 balles parce que sinon. Allez on va pas rester longtemps non plus hein. Moi je veux revoir mon ami robot, juste ça. <rire> Ouh Un gros cafard. Putain ton culé Non Ouais, c'est pas mal sinon ça <rire> ouais, Je veux revoir ma maison si je la retrouve. Ah oh, bah tiens Barbe, barbe Oh, c'est vraiment vous Oui. Les, vos, vos interlocuteurs refusent parfois de vous payer ou de vous relever, ce qui, ça What's va worse, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas Je... Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble Peut-être retrouverons-nous, madame et le jeune Sean. Allez, oui. D'accord. Je te suis. Je suis de vous servir, monsieur. Ah. J'ai mon ami le robot. Oh la vache! Oh, il faut pas déconner avec. Code Sword. Suivez-moi! Attends, je prends le. le la glande? Ok. Madame et le jeune chaud. Ils ne sont pas là de don, ne t'en pas. Sean est là quelque part Cotswolds. Je dois le retrouver. Et Concorde de monsieur, il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ça ne m'aide pas. Bon. Waouh. Ah. Oh, putain, cul les deux murs. Ah. Arrête, euh, j'ai peur de taper le robot là. Ah du coup, il reste ici. Oh le pauvre, on va s'arrêter là avec notre gentille amie le robot. Attends, la carte, elle nous dit où Là-bas Euh... Écoute, mon enfant, fais ce qu'il dit. Achète Fallout 4 pour pouvoir avoir le nouveau Sunderscron. Les, les modes sont plus chers.